C'est un engagement que j'ai pris grâce à l'accord qui a entre Proxy et la Société Générale et qui m'a donné envie de m'engager euh, voilà, il y a quatre ans, chaque année en ayant le parrainage d'un jeune adulte qui m'est présenté par l'association. Moi, ça faisait très longtemps que je cherchais un moyen justement de me rendre utile en fait, auprès de personnes qui avaient besoin justement d'aide pour s'insérer. C'est complètement organisable entre la vie professionnelle, la vie personnelle. Je trouve que c'est un bon équilibre en tous les cas sur, sur le temps investi, c'est assez souple. Avec Bruno ça se passe hyper bien, il m'aide sur beaucoup de plans. Comme il est déjà dans, dans un domaine professionnel que je veux intégrer, donc euh, on a beaucoup de choses en commun. Anne m'a beaucoup aidée en tout ce qui concerne faire mon CV, faire ma lettre de motivation, comment s'intégrer en entreprise, je n'avais pas du tout les codes professionnels. Ça me permet de pouvoir donner de mon temps, de me sentir utile finalement auprès des associations qui ont besoin d'accompagnement et de volontariat. C'est la cinquième année et je suis prêt à continuer parce que je trouve ça très très enrichissant. Travailler avec la Fondation, c'est aussi pouvoir prendre du temps pour soi et pour les autres. C'est un vrai enrichissement personnel. ne pas s'intégrer à un milieu en étant dans son coin. Et la seule manière de le faire, c'est d'être au contact des autres. Connaître un professionnel, c'est inestimable.